de Kosamui et quand on dit direct, cette fois-ci on est réellement en direct. Alors je ne sais pas si vous saurez reconnaître le lieu dans lequel je me trouve actuellement tout à fait en bord de mer et pourquoi je suis ici Et bien tout simplement en avant-première, je vais vous présenter une soirée qui aura lieu demain. Demain c'est la soirée du réveillon ici à Kosamui. Vous serez tous certainement très occupés au moment du réveillon, donc c'est avec un petit peu d'avance que je souhaitais vous souhaiter une très bonne année 2022 en espérant une très bonne santé à chacun, l'arrêt immédiat de ce Covid qui nous pollue la vie et surtout de passer de très bons moments entre amis et en famille. Euh je vais tenter quelques mots pour mes amis Thaïs. Purn Thaï, saoua di pimaï, sang pan, sang, hissip, hissip song. À mes amis Thaïs, j'ai souhaité une bonne année 2022. Bon, je débarque seulement en Thaïs, c'est pas parfait. Pour les étudiants, je vais essayer de dire mes best wishes pour ce prochain. Et J'espère que beaucoup de gens seront heureux d'écouter mes vidéos, même si elles sont principalement en français. Certaines personnes se plaignent parce que je parle généralement en français. Je m'excuse, je suis français, donc c'est assez difficile pour moi de parler uniquement en anglais. Pour tous mes amis français et tous les suiveurs, je vous souhaite une merveilleuse année donc 2022. Alors, pourquoi je suis ici Je me trouve au Karma Beach Club. Le Karma Beach Club est un établissement, à la fois un restaurant. Je vous ai parlé des autres karmas. Lorsque j'ai visité Fisherman Village, vous avez entendu parler de, du, du karma Deli qui sera fermé demain pour le réveillon. Parce que tout le personnel est mobilisé ici. La jolie coiffure par rapport à la, à la mer, c'est du direct. Je n'enlèverai pas les morceaux. Et donc tout le monde va venir ici au Karma Beach Club dans lequel je me trouve. Alors il s'agit d'un resort avec des chambres d'hôtel. Et actuellement, eh bien, je suis venue aussi filmer mon ami qui sera le DJ, qui aujourd'hui est un technicien, j'ai nommé Alors, ai, euh, Chris Kali. Voilà, DJ Chris Kali, on est en direct sur YouTube. On est presque prêt. On est presque prêt. <rire> on a juste toute la nuit et dedans on sera prêt. Voilà. Voilà, Merci à prêt. Emma d'être passée, et on vous promet de belles surprises. Demain, il faut qu'on aura dormi un peu, ça va être, ça va être sympathique. J'y retourne. Allez, au boulot. Alors moi j'en profite pour passer un gros bisou à Kali, sa fille, à Loulou, à Nico, qui sont restés en France, on pense bien à vous, et on vous espère ici au mois de février. Revenez vite s'il vous plaît. Merci. Alors, je vais tenter de changer de, le sens de la caméra. J'avoue que je ne sais pas si je vais y arriver, mais on va, on va essayer. Voilà. Bon, ce n'était pas si compliqué. Alors, c'est mon premier direct euh, sur YouTube. Alors demain, à cette place-ci, le DJ Chris Cali sera à cet endroit-là positionné. Vous voyez les, les fat boys, les espaces pour profiter de la plage, la mer juste à côté, petite piscine sympathique, et de l'autre côté le restaurant. Je vais remettre mon masque parce que c'est important de se protéger lorsqu'on s'approche des gens. Vous êtes français? Are you French? English? Uh, you, do you agree that I de you on YouTube? No problem. No problem. No problem. On respecte la vie des gens. Hello. I think. Uh, are you okay to be on, on YouTube? Yeah. Okay. Uh, may I ask you where are you from? Uh, sure. So where are you from? Where are you from? Atlanta. <laughs> Atlanta, Georgia. Georgia. Georgia. Okay. I'm Atlanta, Georgia, but I live in Bangkok. Okay. I'm from Wales. Okay. Nice hey. to meet you. Are you here for tomorrow? Eve, eve, eve, uh, New York here? Yeah. To the party tomorrow? Oh, when is it? Yeah, right here. Ah, oh, maybe we are. There will be uh, my friend... Have the invite? This is the invite, right? <laughs> it's not my place, so I can invite <laughs> everybody. <You're officially> inviting <laughs> have I love it. I can do, because it's not my, my place, so it's easy for me to invite everybody. But there's millions of viewers. No. They're expecting no, us to be there, right? Not sure. on so. <laughs> <of> the film. <laughs> not sure. We'll be there, we'll be there. <laughs> So if you want to enjoy a nice party, my friend, uh, which is here, is uh, the DJ tomorrow. His name is uh, uh, Chris Kelly, Chris and he will um, play music. I don't know how to say that in English, but make a party. I'm French. That's why my English is uh, so bad. <laughs> Some people said it's uh, friendly when I, when I speak English, because it's not perfect. Je fais my mon mieux. Merci de nous telling us et peut-être à demain. Et enjoy de invitation. Bye. Voilà le bar. Les petits salons. On va faire un petit tour en cuisine. Ce n'est pas le rush aujourd'hui puisque l'heure du repas est déjà passée. Voilà, les préparatifs techniques sont en cours. Les câblages et on va avoir en avant-première un peu de son tout à l'heure. On est toujours en direct Est-ce que tu peux nous dire à peu près dans, dans combien de temps tu feras des essais son à Deux heures. Dans deux heures environ, d'accord. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du matériel que tu installes ici euh, Non, on va garder la surprise pour demain. D'accord, tu, tu peux enlever ta lumière quand tu viens, ah, là, non, non, non, on va garder la surprise pour demain. Mais il y, y a du lourd là. Le... Ouais, il y, y a du son et de la lumière. Il y a du son et de la lumière. On a fait venir euh, quelques objets de France. Des objets particuliers. Ah, ouais, ouais, notamment la régie. Vous la... Avoir demain la nouvelle. D'accord. Et elle sera dans le, dans le Mais J'ai vu que l'autre était en vente. <rire> ouais, il ouais, y, y en a deux autres et la nouvelle est arrivée. Elle sera en place demain. Ça vaut le détour, c'est pas mal. C'est du bon matos. Donc ça devrait, ça devrait le faire pas mal. Ouais. Ok. À partir de quelle heure demain euh, Pour ceux qui viennent pour le dîner, je crois que c'est à partir de 18 ou 19 h Ok. Et après, c'est ouvert à tout le monde à partir de 10h30. D'accord, à, à partir de 22h30 voilà. pour la, soirée, pour la partie venir, soirée, voilà. les repas étant déjà réservés, je crois qu'au oui, niveau oui, des repas, c'est presque de... complet ou… Oui, je crois qu'on est pratiquement complet. D'accord. Après, c'est ouvert à tout le monde pour pouvoir profiter du du du, du, du, du corte à arbore et, euh, et puis faire la fête ensemble quand euh, on passera en 2022. Parfait. On que ça annonce euh, que du meilleur. On le souhaite vivement. Merci. Bon, Emma, je te Merci. Oui, oui, <rire> il faut travailler, pas sûr. Bon alors moi je vais les laisser travailler, moi, je vais profiter pendant encore quelques minutes de cette jolie ambiance de bord de mer. Je sais pas si je peux m'approcher pour voir la plage, elle est un petit peu démontée là-bas. Voilà un endroit pour faire la fête de mes soirs si vous en avez envie. Rendez-vous au Karma Beach Club. Je confirme que ma vidéo n'est pas sponsorisée, personne ne m'a rien demandé. Ni rien proposer. Je viens juste soutenir mon ami Xavier. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon réveillon et puis on se retrouve plus tard pour un essai-son et pour des images de la soirée de demain. Bye bye Thank yeah. you.